bonjour aujourd'hui on va regarder euh, comment choisir les lignes affichées en utilisant un opérateur qui s'appelle limite. alors on va se placer dans, dans une base de données qu'on appelle société et on va regarder une table qui s'appelle collaborateur alors on va regarder un petit peu ce que contient ce que peut contenir comme information cette table collaborateur voilà donc elle contient 7 euh, champs d'informations euh, l'identificateur de la personne, son prénom, son nom, naissance, salaire, etc. Alors, euh, si on veut savoir, euh, si on veut accéder à toutes les informations concernant les collaborateurs, on peut être tenté d'écrire ce genre de choses. Select étoile well from collaborateur. Faire un point virgule et faire entrer. Alors là, je vais le faire parce que je sais qu'il n'y a pas tant de collaborateurs que ça. Il y en a quelques-uns. Donc, ça prend du temps. Euh, on va, voilà donc on a 650 lignes donc euh, 650 lignes donc là encore eux qu'on n'a pas euh, plusieurs centaines de milliers de lignes parce que euh, l'affichage durera encore alors pour éviter ce genre de soucis euh, on a la possibilité de rajouter de limiter l'affichage à un certain nombre de lignes par exemple si je fais limite 10 ça va me permettre d'afficher dans la table collaborateur les euh, 10 premiers ça c'est pas mal parce que ça permet quand on a une table qui contient énormément de lignes de euh, regarder un petit peu ce que contient euh, cette table. Alors ce limite 10 il nous permet, euh, ce limite il peut aussi nous permettre de dire par exemple moi j'ai pas envie de regarder les 10 premiers mais j'ai envie de regarder euh, les 10 suivants. Bah, je vais dire après les 10 premiers je regarde 10 autres. Donc là euh, après Lilian là, en 19 etc. il bah, y a 10 nouveaux collaborateurs. Donc je passe les 10 premiers je regarde les suivants on peut regarder après, je passe les 20 premiers et je regarde les 10 suivants, et ainsi de suite. Donc ça me permet, quand on utilise limite avec une seule valeur, ça me permet d'afficher euh, les, les, les premières lignes, donc là les 10 premières lignes, euh, comme ça j'affiche les trois premières lignes par exemple, et si on met une deuxième valeur, donc on va dire le nombre de lignes qu'on ajoute et le nombre de lignes qui sont euh, précédées. qui sont euh, voilà, précédentes, qu'on saute. Alors si on a envie d'afficher les dernières lignes, par exemple ici on a 650 valeurs, si j'ai envie d'afficher les 5 dernières lignes, 1, 2, 3, 4, 5, donc à partir de 676, malheureusement on ne peut pas se permettre, euh, on aimerait bien faire un truc comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Donc là on va être obligé de faire un petit calcul, hein. euh, dans ma table collaborateur j'ai combien de lignes, bah, on va compter le nombre de lignes, hein. Voilà, donc on a 650 lignes, et donc on va dire, bah, finalement, je vais afficher, si je veux les 5 dernières, je vais en passer 645, et je vais afficher les 5 dernières. Et donc là, j'arrive bien à obtenir mes euh, 5 dernières lignes euh, de mon tableau. Donc sur ce, bah, on a réussi à extraire certaines lignes, choisir les lignes qu'on voulait euh, afficher, tout ceci en utilisant euh, l'opérateur euh, limite. Euh, donc euh, bah, je vous dis merci bien pour votre attention, euh, et puis à bientôt au revoir.